Thank you de Ravignon, bonjour. Je vous remercie de nous recevoir. Vous êtes journaliste spécialiste en environnement à alternative économique. Vous avez écrit récemment « Nucléaire, stop ou encore », un titre un peu provocateur, mais plutôt un plaidoyer pour un débat public sans restriction sur le nucléaire. Quelle est, selon vous, l'importance de ce livre et de, de susciter le débat sur l'option nucléaire en France Comme vous, vous venez de, de le dire, et, euh, ce qui est important, c'est de susciter le débat et de, de faire qu'il y ait un, qu un, qu un débat sur cette, cet enjeu, même si le, le nucléaire, c'est une, une part finalement... Euh euh, réduite de notre consommation d'énergie en, euh, en France, hein, c'est euh, ça, ça couvre certes euh, 69 de notre consommation euh, d'électricité, ce qui est très, ce qui est exceptionnellement euh, élevé euh, par rapport à la moyenne mondiale, mais euh, l'électricité, ce n'est que, euh, enfin ce n'est que, c'est un quart de notre consommation euh, d'énergie euh, en France. Donc si vous, vous regardez l'ensemble, par du nucléaire dans l'électricité et par de l'électricité dans la consommation d'énergie, le nucléaire, c'est euh, un cinquième euh, de, la, de la consommation totale. Donc le, le gros sujet énergétique euh, en France comme ailleurs, c'est tout le reste. Hein, c est, c est pas, pas, finalement, c'est ce qui se passe autour du nucléaire. Mais le nucléaire, c'est un sujet euh, énorme. Euh, dans le contexte actuel parce que nos réacteurs sont, arrivent, arrivent en fin de vie et que se pose maintenant la, la question de leur, de leur remplacement. Donc il y a un gros enjeu euh, maintenant et, euh, et malheureusement le, le débat n'est pas... Euh, n'est pas, pas assez posé dans, dans ce pays, il y a des, des enjeux lourds en termes de, de, de, de choix industriels, de, de sécurité, les, les options alternatives sont... Existent, elles sont crédibles d'un point de vue économique, d'un point de vue de sûreté, euh, mais ce, ce débat n'est pas, pas assez engagé. On, le, le, le risque, c'est qu'on aille vers finalement une, une décision assez euh, assez descendante et, euh, et autoritaire, même si un processus de, de, de validation au niveau du, du Parlement, alors que la question, la, la question de, de notre choix... Euh, Renouveler ou pas une, des centrales nucléaires qui arrivent, qui arrivent en fin de vie. Et c'est un choix qu'il faut faire maintenant parce que les temps de construction sont, sont longs. Euh, et pour ne pas se retrouver en situation de, de, de pénurie euh, dans les, de, à l'horizon 2035, ce sont des choix, faut, qui, des décisions qu'il faut prendre maintenant euh, et qu'il faut prendre de manière démocratique. Donc tout l'enjeu le, de ce livre, c'est de dire un, euh, on a le choix. Stop ou encore. Et deux, il faut en débattre démocratiquement parce que les enjeux. Enfin, il faut d'autant plus en débattre démocratiquement que les enjeux sont très importants en termes de sécurité et d'environnement. Mais après tout, après 50 années d'exercice nucléaire en France, le débat n'a jamais eu lieu de toute façon. Il a été souvent promis par Valérie Giscard d'Estaing, par Mitterrand, ancien président sous la 5e. Quelle, quelle, quelle urgence démocratique actuelle particulière Il n'y a pas d'urgence démocratique. Le problème c'est que... Le fait que le manque de démocratie autour de ces objets techniques est un, est un, est un problème. C'était un, un problème grave euh, au moment de la, la, du lancement du, du, du programme électronucléaire en France, au, au début des, enfin, sa massification à partir de, de, de 1974. Euh, ça l'était avant, euh, quand, quand on a commencé à décider de la construction de, de réacteurs à usage, à usage énergétique. Et, euh, et ça l'est toujours aujourd'hui. Euh, ce qui a changé peut-être, c'est que l'attente euh, de démocratie sur ces sujets-là est beaucoup plus importante aujourd'hui que peut-être qu'elle ne l'était il y a, a, a 30-40 ans. Je pense que les, les citoyens sont, sont plus, plus informés. Il y a eu des progrès dans, les, dans la législation en termes de, de, de, de démocratie des, des grands projets. Et donc euh, oui, ce genre de décision ne peut pas... À mon sens, ne peut plus être prise comme comme elles l'ont été par le passé, c'est-à-dire mal. Et il faut les il faut les, effectivement les prendre de manière beaucoup plus beaucoup plus délibérative et participative. Comment s'y retrouver parmi la multitude d'expertises parfois contradictoires Alors c'est aussi c'est un peu c'est un peu pour ça que j'ai fait ce, ce livre c'est c'est il, il y a un grand besoin de de clarification, d'explication, parce qu'on est dans un sujet qui est extrêmement polémique, extrêmement clivant, avec des, op des oppositions fortes entre les, entre les pros et les antis. Et je pense qu'il y a un travail, effectivement, d'explicitation. De, de, et souvent, le problème des, des, des, des, des, des travaux pédagogiques autour du nucléaire, c'est que... Euh, Rarement les, les, les acteurs disent d'où ils parlent. Enfin, quand c'est de, de la pédagogie qui émane, d'acteurs de, de institutionnels, euh, enfin, je pense par exemple à un, un que sais-je sur le, sur le nucléaire qui est extrêmement bien fait. Euh, mais il, il, son, son auteur, c'est euh, le, le directeur du parc nucléaire d'EDF. De euh, donc l'implicite, c'est il faut... Il faut euh, euh, il, faut, il faut relancer la construction de, de, de réacteurs nucléaires en France. Euh, je pense qu'il y a d'autres façons de poser, de poser les, les, les sujets. Et ce que moi, ce que j'ai voulu faire dans ce travail, c'est euh, montrer qu'il y, qu y avait des choix et sans forcément euh, s'appuyer sur des sources militantes dont, dont, dont, qui donnent déjà leurs leur, leur conclusions... Euh, J'ai préféré m'appuyer sur des sources institutionnelles, parce que en, en, déjà en explorant euh, tout ce que nous dit euh, une institution comme, euh, comme RTE, avec ses rapports sur le, le, le, le, le, le mix énergétique de, de demain, euh, tout ce que nous dit la SN, c'est déjà des, des masses d'informations qu'on peut, qu peut exploiter, qui sont consensuelles, et à partir desquelles on comprend euh, aisément que, que le nucléaire n'est pas... Euh, n'est pas n'est pas un choix qui, qui s'impose de, de par ses coûts de par qui serait, qui, serait, euh, qui serait qui serait euh forcément les, les meilleurs, euh, de par ses risques qui seraient forcément euh, faibles. Euh, tout ce qu'on qu peut lire dans la littérature finalement académique permet de, de, de, de, se, de, de, de, enfin, de comprendre que, que, que le, le, la décision de, de relancer des réacteurs n'est pas, pas quelque chose qui s'impose sur un plan économique ou sur un plan technologique. On a le choix. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer que ce, ce en, en décortiquant cette littérature qui n'est qui est, qui est, qui est pas toujours accessible, en la rendant compréhensible finalement pour le, pour le grand public, euh, arriver à montrer qu'on qu a vraiment un stop ou encore, c'est un, un vrai choix qu'on peut faire. C'est un choix, mais devant l'urgence du, du changement climatique, est-ce que, est que le débat a encore le temps de, de, de, de se mettre en place Est-ce qu'il est, qu est nécessaire ou est-ce qu'on doit... Au plus, au plus urgent. Euh, quoi, euh, par rapport à l'urgence climatique, l'urgence, c'est pas, euh, enfin, le, le, le pas le nouveau nucléaire n'est pas une réponse par rapport à l'urgence climatique. Euh, l'urgence climatique, c'est de, de, de, de réduire à, à très court terme nos, nos, nos émissions en Europe de, de 55% euh, par rapport à leur niveau de, de 90 euh, d'ici euh, d'ici 2030. Euh, c'est dans 8 ans. Un réacteur nucléaire, c'est 10, 10 ans de, de, de délai dans le meilleur des cas, 15 ans, plutôt, plutôt 15 ans, les, les échéances du, du nouveau nucléaire ne sont pas, sont, pas, sont pas celles de, de l'urgence climatique. Donc quoi qu'on fasse... Euh, par rapport à la, à la question de, du climat et, euh, par rapport, et aussi par rapport à la question de notre dépendance géopolitique vis-à-vis -vis de, de, de, de, des exportateurs d'hydrocarbures de, de, et, et notamment la, la Russie. Euh, la sortie d'urgence des fossiles, euh, elle ne passe pas par le nucléaire, elle passe euh, en premier lieu euh, par la maîtrise de notre consommation d'énergie et euh, en deuxième lieu par le développement des, des, des énergies renouvelables. Euh, après que sur le plus long terme euh, il faille rajouter du nucléaire pour, euh, pour remplacer l'ancien c'est effectivement un, un débat c'est un débat qui doit être tranché euh, maintenant euh, parce que on aura besoin euh, compte tenu de l'âge de notre parc de réacteurs de remplacer des capacités euh, qui, vont arriver, euh, qui vont arriver en fin de vie et qui, pourront plus être, qui ne pourront plus être exploitables d'ici ici une, une quinzaine d'années il faut les remplacer. La question, c'est par quoi Est-ce qu'on le fait par du, par du nucléaire, ou, euh, sachant que de toute façon, il faudra développer euh, des énergies renouvelables euh, d'ici là euh, Mais est-ce que le nucléaire entre dans le, le nouveau nucléaire entre dans les choix de, de politique énergétique ou non Ça, C'est ça, ça la question. Mais elle n'est pas immédiatement liée à, à l'urgence climatique. – Quelle est la photo du, du débat euh, sur le nucléaire Est-ce est que le débat en France est réduit à zéro sur le nucléaire ?– Le, le, le, le processus euh, qui est en train de se, se mettre en place, et fort heureusement, c'est un, un débat public euh, qui va être euh, organisé par la, par la CNDP, Commission nationale du débat public, à partir du, du 1er octobre et qui va se dérouler pendant 4 mois, donc jusqu'au 31 janvier. Pour préparer, dans le cadre de la loi énergie-climat qui doit être votée en principe avant juillet 2023, qui devra définir les grandes orientations. C'est-à-dire enfin la France, depuis enfin, la France va dire ce qu'elle fait sur le nouveau nucléaire, reconstruire ou pas de nouveaux réacteurs, et donc en préalable à ce au dé, au, la discussion parlementaire euh, qui devrait se dérouler à partir du, de, de début 2023 se tient à, donc à court terme, ce, ce débat public organisé par la CNDP, euh, dans lequel toutes les, les, les parties prenantes ser, seront, seront, euh, seront euh, a priori, euh, consultées et auront droit à la parole. Donc, c'est un moment. Euh, bah on, on est dans un contexte où euh, la, le, le gouvernement. Euh, la majorité du Parlement, euh, les acteurs, les, gros, les, les, les principaux acteurs industriels et du monde de l'énergie euh, poussent pour qu'on relance le nucléaire en France et qu'on s'engage dans, dans un programme ambitieux de, de, de construction de nouveaux, de nouveaux réacteurs. Euh, le débat est plutôt, euh, plutôt. Euh, mal engagé parce que les conclusions sont presque données, enfin, en tout cas du point de vue euh, du gouvernement, on sent quand même que le, le, les conclusions sont données avant que le débat, le, le débat n'ait eu lieu. Mais n'empêche que ce débat va exister, que la CNDP, a, en tant qu'autorité administrative indépendante, a toute l'attitude sur la manière dont elle va l'organiser. Et alors même si c'est EDF qui est le, le, le, le maître d'ouvrage qui est légalement obligé de, de, de saisir la CNDP sur la, la, la tenue d'un débat public, c'est quand même la CNDP qui, qui va dire comment, comment ce débat est, est orienté et doit être, être mené et les sujets qu'on qu aborde. Et manifestement, la CNDP a, a, a, a l'intention de. de, de, de de, de, de ne fermer aucune question. Qu dans ce débat, on va, ne on va pas simplement parler de construire 5 ou 6 ou 8 réacteurs ou 14, mais, euh, mais parler plus sur le fond. Euh, en tout cas, les, les, chaque citoyen est invité à s'exprimer sur le fond. Euh, construire ou pas de nouveaux réacteurs euh, Quid de la question des déchets, quid de la question de, de, de la poursuite ou non de, du retraitement des déchets radioactifs. Je pense qu'aucun aucun sujet euh, n'est écarté. Ça, c'est important. L'espace de, de, de, de, de démocratique est très, très restreint, euh, mais euh, ce, ce, ce lieu existe et je pense qu'il est important de, de s'en saisir. Voilà. Vous faisiez allusion à la CNDP, donc la Commission nationale des, du débat public. Il y a un élément intéressant dans votre bouquin sur la CNDP particulièrement. On, donc, On apprend donc euh, sous Hollande en 2016, un, un règlement donc, oblige depuis la CNDP à, à être saisi euh, pour tout ce qui concerne les, les choix stratégiques touchant à l'énergie, euh, particulièrement le nucléaire. Il y a un changement discret qui s'est opéré en 2019 sous Macron. Vous en faites référence. De quoi il s'agit euh... Oui, effectivement. Euh, oui, alors c'était un, c'est un peu une, une régression euh, dans, le, dans, le, dans le, la, la démocratie des, des grands projets. Effectivement, vous l'avez souligné depuis euh, 2016 et le, le drame de, du, du barrage de, de Sivins. Euh, donc on, on parle d'un autre, un autre sujet. Là, on est, c'est un, un enjeu d'aménagement et de, et, de, et, de, et de barrage, d'aménagement agricole. Euh, Jusqu'à cette date, la, la, la, la, le, le, le débat public ne portait que sur des, des, des projets délimités, style un barrage, style un réacteur nucléaire, style voilà. Euh, depuis, le, depuis cette, ce drame. Le, les pouvoirs publics ont élargi le, le champ de compétences de la, du, de, la, de, de la CNDP qui peut être saisi aussi sur des plans, des plans et programmes, et pas simplement sur des projets particuliers. C'est comme ça qu'on a eu un débat, euh, un débat public sur euh, le, le, la, la gestion des, des déchets radioactifs, qui ne, dont le, le plan ne faisait préalablement pas l'objet d'un débat public. Donc euh, on élargit le débat. Euh, et, euh, et donc, logiquement, on, on aurait dû avoir un, un, un débat public aussi euh, dans le cadre de la, la loi énergie-climat, euh, sur, la, sur euh, enfin, un débat public sur la loi énergie-climat, euh, dont le nucléaire est un, est un volet, mais pas le seul. Alors, euh, un, un, un petit article dans cette loi énergie-climat de 2019... Euh, à, à autoriser l'État à, à ne pas, à ne pas euh, organiser de débat public sur cette question, mais simplement une consultation. Donc euh, de ce point de vue-là, on a eu une, une régression par rapport à la loi énergie-climat. Mais cette, cette, cette, cette éviction, finalement, euh, enfin, on, on, on, a voulu, on a voulu chasser un petit peu le... Euh, le, le, le débat par la, par, la, par la porte mais il revient par la fenêtre avec la, la CNDP qui est saisie euh, par EDF euh, parce que ça c'est la loi sur le projet particulier de construire, de, de, de, de lancement d'un programme de construction de, de six réacteurs et donc euh, effectivement il n'y aura pas de, de saisine en bonne et due forme de la CNDP par rapport à la loi énergie climat euh, qui doit fixer les grandes orientations. Il y a bien saisine de la CNDP sur l'aspect particulier et euh, d'un projet de construction de, de, de plusieurs réacteurs. Fort heureusement, euh, euh, la, la, le, le débat public va avoir lieu sur le nucléaire, pas forcément dans le cadre de la discussion de la loi énergie-climat, euh, comme ça aurait. Il aurait été souhaitable que ça le soit. Mais en tout cas, euh, la loi a quand même contraint euh, EDF à saisir la CNDP sur son projet nucléaire. Et il est probable que dans ce cadre-là, euh, on, euh, on parlera beaucoup plus, euh, au-delà de la question euh, technique de, de X réacteurs, c'est la, la politique euh, nucléaire qui sera, qui sera discutée un peu dans son ensemble. Enfin, C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter. Voilà, donc c'est un peu, un peu compliqué. Mais finalement, le, le, le, débat, le débat aura lieu, même s'il si, euh, est relativement court, hein, ces, ces quatre mois, même si le contexte politique n'est pas, pas favorable, euh, parce que les vents, les vents sont, sont contraires. Mais, mais c'est finalement une opportunité dont il faut, à mon avis, se, se saisir. Vous parliez juste avant de, de débat restreint. Est-ce qu'il n'est pas non plus contraint, je pense, à l'état dans l'état dont parle Bernard Laponche euh, Est-ce que, est -ce que cet état dans l'état euh, rendrait impossible ce débat euh, dans, dans son exhaustivité il, il, euh, il exerce un pouvoir d'influence énorme sur le débat. Euh, je ne pense pas qu'il interdise le débat. Euh, le le, le, le, le le lobby nucléaire, enfin tout, tout, tout, tout, les, toutes les parties qui ont, qui ont intérêt effectivement ou qui souhaitent pour, pour, une, pour diverses raisons relancer un programme nucléaire en France, a un poids, un poids énorme euh, puisqu'il il est, il est, il est, il est directement incarné par, par, par, la, par le chef de l'État. Euh, donc les, les, pressions, les pressions sont, sont très fortes. Euh, en même temps, il euh, y, y a quand même des voix qui, se, qui existent dans ce pays, même si elles sont minoritaires, et je pense qu'elles peuvent, elles peuvent jouer un rôle euh, ces prochains mois, enfin, en tout cas on les, euh, on les, on les attend euh, ces prochains mois, pour, euh, euh, pour rappeler que, que, le, que ces choix ne sont pas, sont pas des, des, des fatalités, des obligations et des impératifs euh, qu'on peut faire autrement. Euh, et qu'il est important que les, les, les Français puissent, puissent être éclairés sur, euh, sur, sur, sur cet enjeu. Euh, il est important aussi que, que, le, euh, que les journalistes, les médias puissent être éclairés sur, sur ce sujet, et euh, que les parlementaires le soient également. Donc tout ce, tout ce de, et dans la, dans la perspective d'une un, délibération au Parlement sur la, la loi énergie-climat à, à l'été prochain. Vous parliez donc de l'importance d'être éclairé en tant que citoyen. Que, comment, comment les citoyens peuvent s'approprier euh, ces questions qui sont, euh, qui sont dans leur dimension euh, très, très, très hétéroclite et, et assez complexe Formellement, ça passe par quoi en fait euh, pour, pour que le citoyen puisse s'approprier, digérer ce, ce type de c'est un peu le, la difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement c'est un objet extrêmement extrêmement euh, technique. Euh... Il y a un travail de, euh, de vulgarisation qui est, qui est essentiel, d'information, auquel les, je crois que les, beaucoup de, de parties prenantes euh, contribuent. Euh, je crois que les, même les, les institutions comme, euh, comme l'autorité de sûreté nucléaire font, font, font un travail important, je trouve, d'information, de, de, de, de pédagogie. Euh, moi, je compte beaucoup sur la, la commission nationale du débat public pour, pour, pour faire un peu le établir un petit peu l'état de, de, de, de ce qui est certain, de ce qui est, ce qui est établi et quel est l'état des controverses pour sortir et dépoussiérer un petit peu les, les, le, le, la discussion des, des, des faux débats, des, des, des sujets qui n'en sont pas euh, pour aller pour aller à l'essentiel. Donc il y a tout un travail de, de, de pédagogie, mais enfin c'est complexe parce qu'il faut effectivement. Euh, inciter euh, les, les journalistes, euh, euh, non pas les, enfin pas les, les journalistes spécialisés, mais les, les, les généralistes à, à s'emparer de ces sujets, à en comprendre la, la complexité. C'est pas, c est, c est pas, pas évident. C'est un, un vrai pour, sujet. Pourquoi, pourquoi depuis 50 ans cette pédagogie ne, ne s'est pas mise en à... Je crois que c'est pas vrai. Elle, elle se... Il y a eu beaucoup de progrès dans la dans la, dans la connaissance des, des sujets. Euh... Je pense que c'est un, un, un, un travail. Je n'ai pas, pas vraiment de réponse à votre, à votre question. Je, je, je constate quand même qu'on est beaucoup mieux informé aujourd'hui qu'on qu ne l'était qu il, il y a 50 ans. Et euh, on a des documents d'une qualité exceptionnelle en France qui permettent vraiment de, de, de, de, de se faire une opinion assez claire sur, sur les options possibles. Je pense au rapport de, de l'ADEME transition 2050. Évidemment, il faut, il faut rentrer dedans. Euh, je pense au, rap au rapport de RTE euh, Futur Énergétique 2050 qui a été remis euh, à l'automne, qui est, qui est extrêmement précieux parce qu'il balaye, balaye complètement le, le champ des, des, des possibles et nous et nous, et nous montre les, les, les impasses. Une impasse, par exemple, serait de dire... Euh, on va développer le nucléaire, le nucléaire et on ne, va, on ne va rien faire sur les renouvelables, sur les économies d'énergie. Par exemple, les, les rapports de RTE nous disent, quels que soient les scénarios, si on veut arriver à une décarbonation de notre mix en 2050, euh, ça implique euh, des efforts drastiques en termes de, de, de maîtrise, de, de, maîtrise de, de la consommation d'énergie euh, premier levier. Euh, deuxième levier, un développement massif des énergies renouvelables, et en particulier euh, l'éolien terrestre, et pas simplement l'éolien marin. Et euh, ceci posé, après, euh, le nucléaire, c'est le, le dernier étage. Euh, si, on, si on en veut, ça permet absolument ça permet de faire un peu moins sur, sur, sur des efforts extrêmement importants sur l'éolien, sur le, le, le photovoltaïque mais c'est ce quand même, on parle de doublement, triplement de, de, de, des capacités installées, même avec une maximisation de, du nucléaire. Et si on ne veut pas du nucléaire, ça, ça implique effectivement d'en faire plus sur, sur les renouvelables. Mais de toute façon, euh, on a besoin de, de, il faut faire exploser la, la production d'électricité renouvelable et il faut, il faut faire des efforts massifs sur les économies d'énergie. Et, et c'est un peu ça le, le, le drame du débat, c'est que c'est qu'on le, le caricature et on présente souvent le, le nucléaire comme, euh, enfin beaucoup le présente comme une solution pour pour en faire moins sur l'éolien, par exemple, c'est faux. Si euh, au-delà du, au-delà de la commission nationale du débat public, mmh. si on doit se mettre à rêver. Idéalement, c'est quoi le, le type de consultation à organiser Ça passe par un référendum, par une convention citoyenne Alors le, le référendum, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'information euh, et de compréhension euh, préalable, euh, aujourd'hui, il y aurait un référendum sur le nucléaire. Euh, à mon avis, il serait euh, majoritairement acquis à l'idée qu'il faut construire de nouveaux ré réacteurs euh, en France. Ce serait, ce serait ça la, la, la conclusion la, la plus probable au regard des, des sondages euh, d'opinion. Si, si on avait fait un référendum euh, après, après Fukushima, ça aurait été exactement l'inverse. Une majorité de Français se serait déclarée, euh, toujours d'après les sondages. Euh, Contre une, euh, la relance de, de, de nouveaux réacteurs et demain il y aurait, il y aurait un, un, un accident nucléaire grave aux États-Unis, je même, je parle même pas en France, aux, aux États-Unis où dont le, le parc est construit sur le, enfin nos, nos réacteurs sont construits sur le même, sur le même modèle que le, le parc américain. Euh, idem, ça, ça aurait un impact colossal sur l'opinion et sur ce Donc la, la question du référendum, pour moi, n'est pas n'est pas centrale. La question centrale, c'est c'est un travail de, de pédagogie et d'information et de compréhension des, des enjeux, des sujets et des, des trajectoires possibles et des trajectoires euh, impossibles. Après la conférence de citoyens, euh, alors le, la, la conférence de citoyens sur le climat nous a permis de, de, de mesurer à quel point un, un, un public euh, non spécialiste tiré au sort pouvait assez rapidement, euh, enfin assez rapidement, parce qu'il a fallu quand même neuf mois de, de, de travail acharné, euh, mais se, se faire une compréhension très claire des, des, des sujets et arriver à formuler des, des propositions euh, euh, cohérentes. Euh, donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant, mais qui ne peut pas euh, se suffire à lui-même. Le, le, le problème de la, la, la conférence de, de, de citoyens, c'est qu'elle euh, avait... Euh, elle avait exclu du, du débat tous les, tous les corps intermédiaires, les, les syndicats, les ONG, euh, les, les organisations euh, professionnelles, enfin tous ceux qui avaient leur mot à dire sur le, le sujet et qui, euh, au moment de la, de la, de la discussion sur la, la, loi, euh, la loi qui a suivi le, le, le sous-travail de la, la Convention euh, citoyenne, la loi, loi climat-résilience, sont revenus à l'assaut. Pour, pour avancer, pour, pour, faire, pour faire passer leurs leur propositions, euh, et dans, dans un espèce de, de, de, cafouillage, de cafouillage total. Donc il faut, il faut à la fois. Euh, je pense que la, la convention citoyenne est un exercice intéressant, même nécessaire, mais qui doit, être, qui, qui doit rentrer dans un dispositif beaucoup plus large de, de consultation. Euh, type, euh, type consultation euh, que, que, que s'est organisée la CNDP, où euh, tous, les, tous les, les, les, corps, les corps intermédiaires sont, sont consultés, et même les, les, les, les citoyens à titre individuel, parce que la loi dit explicitement que chacun a le droit de s'exprimer sur ces sujets-là. Donc il faut, il faut pouvoir le faire. Euh, et, et je pense que toute cette, toute cette combinaison de de, de, de démarches consultatives, qu'elles soient à type conférence de citoyens ou type consultation plus large, euh, mises bout à bout, peut, peuvent arriver à faire à donner un résultat intéressant. Mais on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'appropriation du sujet, donc euh, donc de, de, de, de pédagogie, donc de diversité, euh, de, de pluralisme dans l'expression. Euh, qui, qui fait souvent, souvent défaut. Mais la, la, la ressource, elle existe en France. L'expertise de... Euh, enfin, les, les, les parties prenantes pro nucléaires font, font de la bonne pédagogie, euh, je pense, et, et, les, et, les, et les, les associations, les ONG anti, euh, ont, ont, ont aujourd'hui un excellent niveau d'expertise. De, et font, font aussi... Voilà. Donc euh, je pense que tout ça, tout ça peut... Peut, peut, doit, être, doit être mis sur la table, mais il faut du temps. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas ce temps. Il y a un angle qui, qui m'a interrogé, c'est vous écrivez qu'à partir de, de l'examen des faits relatés dans votre livre, le lecteur pourrait tirer les conclusions, des conclusions contraires. Bon, moi, dans, dans ce livre, j'ai je, je, effectivement une, une conclusion très claire, mais euh, on n'est pas hors d'hypothèse. — si, si, on, si on prend le, le, les, les, les scénarios de RTE, ils nous disent que sur un plan économique, euh, sortir, du euh, sortir du nucléaire revient euh, plus cher que, euh, que d'y rester. Bon. Euh, moi, ce que je fais dans mon livre, c'est de, de, de, de préciser sur quelle base ces, ces, ces conclusions sont sont, euh, sont, sont formulés, donc avec beaucoup d'incertitudes sur, le sur, le, sur les questions de, de baisse de coût du, du, du nucléaire de demain, beaucoup d'incertitudes sur les coûts de financement euh, du nucléaire de demain comparé au coûts de financement des, des énergies reno renouvelables. Mais on a aussi des incertitudes dans, dans, dans l'autre sens, sur, sur les coûts des, des renouvelables de, de demain. Est-ce que l'éolien offshore sera aussi bon marché qu'on qu qu qu le pense Ça peut une, une question euh, et puis ce sont euh, et on est on est sur des hypothèses euh, euh, au vu de, euh, de mon de mon point de vue et, et de, de beaucoup de celui de beaucoup d'autres euh, le, le jeu no, du nucléaire n'en vaut plus la chandelle parce que les, les, la baisse des coûts des renouvelables et des, des, des alternatives sont, sont telles que, que finalement même si euh, même, si on, même dans l'hypothèse où on admettrait un, un écart de, de coût euh, défavorable à une solution de sortie, euh, ces écarts sont finalement relativement faibles et donc... Euh on a le choix, mais on peut tout à fait comprendre que d'autres personnes soient considérées mordicuses. Ben non, s'il y a un écart de, de 10 milliards, c'est encore 10 milliards de trop. Et que, et, que, et que donc, pour cette simple raison, je suis prêt à assumer tous les risques d'une un, poursuite dans, dans, dans le nucléaire, y compris le risque d'accidents graves. Et pourquoi pas euh, Mais euh, il, faut, il faut que ce soit posé dans ces termes euh, et, et délibéré. Il faut Arrêtons de dire que, que le nucléaire euh, c'est une solution, une solution euh, euh, qui, exclut, qui exclut le, le risque d'accident. Enfin quand, quand on lit la, la BD de, de Jean-Marc Jancovici, je, je, je regrette. Mais quand il dit qu'un accident de type euh, euh, Tchernobyl ou Fukushima ne peut pas arriver parce que les, les réacteurs français ne sont pas de même conception, euh, c'est faux. Bien sûr qu'ils sont pas de, de même conception. Euh, un réacteur à eau pressurisée ou un réacteur à eau bouillante, c'est pas tout à fait la même technologie. Euh, il n'empêche qu'un accident euh, de, grave en France, ça peut très bien, ça peut, ça peut très bien arriver, euh, et les conséquences seraient, seraient très graves. Donc il faut, il faut, il faut dire, on, euh, il faut, si on est dans une, une logique de, de poursuite du, réacteur, du, du, du nucléaire, c'est pas simplement construire des nouveaux réacteurs, c'est aussi accepter de prolonger. La, la durée de l'existant des... dans les scénarios actuels qui sont envisagés par le gouvernement, c'est comme des prolongations assez, assez conséquentes qui vont, euh, vont au-delà des, des, des, des durées pour lesquelles les, les, les réacteurs ont été, ont été euh, conçus, euh, durée de, de 40 ans. Là, on s'achemine plutôt vers du 50 ans. Euh, si dans le plan qu'on nous prépare, on va plutôt vers 50 ans et plus, euh, où est-ce qu'on va donc tout ça, il faut, il, faut être, il faut être très clair sur sur sur sur, ce sur la proposition qui est, qui est faite, euh, y compris en termes de, de, de risque et, et pouvoir euh, dé choisir après en, en connaissance de cause. Mais on peut, on peut dire oui, ben finalement moi j'accepte j'accepte je trouve que les risques valent, valent euh, valent val, euh, val le risque d'être couru parce que j'aime pas les éoliennes parce que etc etc c'est un discours qui existe il faut l'entendre après on peut ce que j'essaie de faire c'est de, de démonter ce discours mais on peut, on peut rester Mordicus attaché à l'idée que euh, non il, fait, il faut limiter au maximum le, le développement des éoliennes voire, euh, voire, voire, le, voire le, les stopper ce qui, est entre nous, en passant, est un discours inconséquent, parce que, tous les, les, les, encore une fois, les, les scénarios et de relance et de sortie pensés, comme ceux de l'ADEME ou du RTE, posent quand même qu'il y, y, y aura de toute façon un développement très fort de l'éolien à, à envisager. Pour conclure, il est question de façon très efficace dans votre livre donc de permettre de comprendre, de susciter et d'engager le débat. Ça, c'est clairement réussi. Et à titre personnel, donc, quel est votre espoir que ce débat démocratique se tienne et que, éventuellement, des conclusions éclairées émergent Quel est votre espoir Moi, ce que j'espère, c'est que, que toutes les parties prenantes et toutes les... Les, les, les, les, les citoyens, les associations, les, les, les groupes de pression qui sont convaincus que, que des choix existent euh, vont s'engager dans le, le, le débat, le débat euh, qui, va, qui va avoir lieu à partir de, du 1er octobre. Euh, parce que malheureusement, on n'a pas grand-chose d'autre. Euh, alors, euh, est-ce que euh, c'est est, est, effectivement... Une des craintes qu'on peut avoir, c'est que ce, si ce débat est mal, euh, et se, se, déroule, se, se, se déroule mal, si les, les conclusions euh, qu'on ne connaît pas encore, ne sont, ne sont pas entendues, euh, le risque c'est qu'on aille vers de la, de, la, de la conflictualité forte sur les, les, les projets qui, qui, seraient, qui, seraient mis en, qui seraient lancés euh, à relativement courte, courte échéance. Euh, et qu'on ait des, des phénomènes style Notre-Dame-des-Landes, pu, puissance 10. Avec, euh, et, et avec ce danger aussi, que s'il n'y a pas de consensus, ou, ou un très mauvais. Ou un, ou beaucoup de. Euh, les, les projets nucléaires soient, soient retardés. Parce que EDF n a, n a, n a, ne met pas ça dans son équation. Si un projet est retardé de, de 3-4 ans parce qu'il parce qu y a une opposition euh, extrêmement forte sur le, sur le terrain euh, et que parallèlement on, on lève le pied sur les économies d'énergie et sur les renouvelables, on va dans un mur. Et, euh, donc il est extrêmement euh, important euh, d'arriver à bâtir du, du consensus. Et il vaut mieux perdre du temps à bâtir du consensus maintenant plutôt que de se retrouver dans des conflits dont on ne sort pas, au moment où on voudra construire des nouveaux réacteurs, qui risquent de différer encore plus les projets avec, qui sait, de la violence à la clé. Très bien. Antoine de Ravignan, je vous remercie à nouveau. Je rappelle de la sortie de votre bouquin, Nucléaire, Stop ou encore, aux éditions Les Petits Matins. Merci. Merci à vous.